1000 milliards d'euros, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas la cagnotte du super loto. Non, c'est la somme cumulée de notre déficit commercial depuis l'an 2000. Nous avons eu la chance et le déshonneur d'avoir passé cette barre symbolique des moins 1000 milliards au mois de juillet il y a quelques semaines. Et c'est ce qu'on va regarder Aujourd'hui, chers amis, je m'appelle Guy de Lafortelle, je, ré je rédige le service d'information économique et financière « L'investisseur sans costume ». Comme d'habitude, inscrivez-vous au service d'information, euh, c'est des sujets que, euh, qui sont liés avec tous les autres que je traite. Abonnez-vous à la chaîne, lisez le papier je vous mets des liens là et en description, euh, qui l'accompagnent, parce que c'est un sujet vaguement important. Euh, il est important parce qu'il montre un petit peu euh, le niveau de déliquescence de notre économie, mais surtout, il explique, euh, il permet de comprendre pourquoi est-ce que nos gouvernements agissent comme ils le font, euh, et pas autrement, et ça permet d'anticiper de manière beaucoup plus précise et intéressante qu'en regardant par exemple les niveaux d'endettement. Euh, mais c'est un sujet un petit peu délicat euh, c'est un sujet un petit peu délicat parce que bah déjà c'est pas simple euh, c'est pas un sujet simple très clairement euh, que nos instances publiques et statistiques font des efforts extraordinaires pour mettre la poussière sous le tapis et les cadavres dans le placard et qu'ils y arrivent très très bien parce que le problème de notre balance commerciale, c'est pas tant la balance commerciale, c'est ce qu'elle entraîne, et c'est les effets. Et euh, l'effet, elle entraîne surtout euh, ce que l'on appelle la dégradation de notre position extérieure nette, notre peine est à la peine. Euh, et ça, c'est un truc, c'est probablement une des plus grandes fautes de, du premier quinquennat Macron, euh, c'est qu'on est passé d'une position extérieure qui était à moins 20% de notre PIB euh, à moins 32% du PIB, et sans doute que euh, à la fin 2022, au maximum, ouais, probablement fin 2022, allez, fin 2023 au max, on va passer à moins 35%, ce qui correspond euh, à la cote d'alerte euh, de l'Union européenne euh, pour cette position euh, en sachant que la position extérieure nette, euh, c'est quelque chose dont qu ne regarde pas du tout assez, euh, en tout cas dans les médias grand public, il y a quand même des gens qui, qui maîtrisent ça assez bien euh, dans, chez les spécialistes, parce que c'est effectivement très important. Pour le dire très simplement, c'est la différence entre ce que le reste du monde vous doit et ce que vous devez au reste du monde. Euh, donc c'est beaucoup plus important, parce que vous voyez si jamais vous avez des, des créanciers extérieurs ou si au contraire vous avez des débiteurs extérieurs, et du coup ça montre un un peu euh, qui tient qui dans la scène internationale. Ça permet d'évaluer beaucoup plus précisément euh, l'autonomie stratégique, la souveraineté ou sa perte, euh, bah parce que, il y a un moment euh, les créanciers, euh, et surtout quand euh, vos créanciers sont l'Allemagne, euh, le Royaume-Uni, euh, les États-Unis, qui sont les, les principaux euh, créanciers de la France, euh, bah, il y a un moment, euh, ils vous font passer à la caisse d'une manière ou d'une autre. Euh, et, euh, et, et en fait, Emmanuel Macron, depuis un peu plus de cinq ans, a vendu le royaume pour un plat de lentilles. C'est-à-dire qu'il a, pour pouvoir financer ses politiques, il a ouvert la porte à ses créanciers. Il vend les bijoux de famille. On ne peut pas comprendre la politique de Macron sans cette fragilité particulière. Et c'est pour ça que c'est important de regarder ça. Et c'est important parce que encore une fois, généralement, les gens vous disent « Oui, bon, la balance commerciale, c'est un peu embêtant, mais faut pas en faire euh, toute une patate non plus. » Et, et c'est vrai, c'est-à-dire que si vous regardez depuis les années 70, donc en, en 50 ans, un peu plus, euh, ben, vous n'avez jamais que 16 années où on a une balance commerciale positive. c'est pas beaucoup. Euh, donc une de plus, une de moins, on pourrait se dire « Bon, qu'est-ce qu'on s'en fout ?» Non, on s'en fout pas. On s'en fout pas déjà parce que... Euh, si vous regardez euh, depuis euh, 1945, de 1945 à 1970, on a presque tout le temps une balance positive. De 1970 à l'an 2000, euh, on a une balance positive à peu près euh, une année sur deux. Et depuis l'an 2000, on a une balance positive qui a été euh, positive une fois. Euh, C'est assez important de, de regarder le, quand on est positif et quand on ne l'est pas, et c'est important de regarder sur le long terme. Je sais bien que personne regarde le cumul euh, de nos balances, et pourtant c'est ça qui est important, euh, cette position extérieure. Et euh, c'est important parce que quand vous avez plus de 20 ans, de, position de, de, de balance déficitaire, ben, ça veut dire que votre balance elle est déficitaire quand le prix de l'énergie est cher, mais aussi quand le prix de l'énergie est moins cher. Euh, elle est négative quand ça va bien et quand ça ne va pas. Elle est négative tout le temps. Et donc, vous avez, vous avez lissé l'aspect conjoncturel, que tout le monde vous ressort tout le temps, « Ah, mais oui, mais elle est négative, mais vous comprenez, l'énergie est chère, mais vous comprenez, l'euro est fort, mais vous comprenez, et bla, et bla, et bla. » Non, là tout le temps, elle est tout le temps négative, et elle l'est surtout de plus en plus. Vous avez cette espèce de phénomène de vagues, les vagues d'amplitude, qui viennent de plus en plus grande amplitude, qui indiquent euh, qu'on est en train de rentrer dans des périodes chaotiques. Ça, c'est important. Euh, donc vraiment, euh, de se regarder structurellement, euh, c'est important. Et surtout, on vous dit, oui, mais la balance commerciale, vous comprenez, mon bon monsieur, c'est uniquement euh, les biens. Or, tout le monde sait que la France est une économie à prépondérance euh, de services. Donc il faut regarder euh, le tout. Et ça, bah, c'est un argument euh, qu'on aurait pu éventuellement soutenir euh, au, au début des années 2000, euh, et encore, euh, mais qui, qui en fait euh, est une faute assez grossière. Et cette faute assez grossière, c'est que euh, vous avez un ordre euh, dans les, les, les balances, pour vous le dire, c'est-à-dire que en comptabilité euh, nationale, euh, vous allez avoir, euh, le plus important, c'est votre balance des paiements, c'est-à-dire l'argent qui rentre et l'argent qui sort. Et cette balance des paiements se décompose euh, en gros euh, en trois grandes parties. La balance des biens, donc euh, la balance des services, et euh, la balance euh, des, du capital et du revenu. Et ces trois, euh, ces trois balances euh, constituent la balance des paiements, mais elles ne sont pas euh, de même ordre. J'avais, quand j'étais étudiant, il y a une, une vingtaine d'années de ça, un professeur d'histoire économique absolument brillant, à qui je dois absolument rendre hommage dans cette vidéo, parce que c'est un peu grâce à elle que j'arrive à lire ça avec autant d'acuité, c'est Madame Karcher. Et qui, qui nous faisait bien comprendre, et à la raison, que la balance des paiements, c'est une fusée, c'est-à-dire que vous avez des étages, et vous ne pouvez pas avoir le deuxième étage si vous n'avez pas le premier, et vous ne pouvez pas avoir le troisième si vous n'avez pas le deuxième. Euh, c'est important, ça, euh, parce que euh, ce qu'elle qu veut dire, et ce qui est vrai, c'est que vous pouvez pas avoir une balance des services euh, structurellement compétitive euh, si vous n'avez pas une balance commerciale qui est fonctionnelle. Vous pouvez pas avoir une balance des paiements euh, fonctionnelle euh, si vous n'avez si pas une balance des services et commerciales euh, fonctionnelle. Et ça, c'est hyper important. Alors bien sûr, là, on parle pour euh, un grand pays souverain comme la France, c'est-à-dire que si vous êtes le Luxembourg, où là, vous êtes une économie de service euh, presque totalement OK, il n'y a pas de problème. Sauf que vous, quand vous êtes le Luxembourg, un, vous vous faites passer dessus par l'Allemagne à chaque guerre, donc euh, votre souveraineté est quand même assez relative dans le temps. Et de deux, euh, si jamais vous êtes toléré, euh, c'est uniquement parce que euh, quand vous êtes le Luxembourg, vous servez le très grand capital et la haute bourgeoisie d'affaires, et que c'est eux qui imposent aux États autour de vous tolérer. Mais sinon, euh, cette place financière serait interdite comme toutes les autres. Il faut savoir qui on sert et, et pourquoi on le sert. Donc là, on, on, est, on se place dans, dans la perspective d'un État souverain. Et donc un État souverain euh, ne peut pas être souverain, s'il si n'a pas une balance commerciale qui est forte, euh, ou en tout cas à l'équilibre. Parce que bien évidemment, tout le monde ne peut pas avoir une balance commerciale euh, positive. S'il y en a un qui a une positive, il y en a forcément d'autres qui en a une négative. Mais au moins à l'équilibre. Euh, et ce qui est important, c'est que, historiquement, euh, on a eu une décennie un peu dorée dans les années 90, où on, on avait une balance euh, très positive, mais c'était une balance commercial qui entraîné derrière une balance des services. Et ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'on ne pouvait pas avoir une balance, la balance des services ne pouvait pas tenir toute la balance commerciale, toute la balance des paiements. Euh, elle ne pouvait pas compenser la balance commerciale parce que vous ne pouvez pas avoir une balance des services euh, si vous n'avez pas une balance commerciale qui va bien avant. C'est très très très important ça. C'est pour le dire très simplement, euh, c'est-à-dire qu'on euh, s'en fout que vous ayez des banques, euh, des vidéos, des YouTube, des trucs comme ça, et si vous n'avez pas de quoi vous chauffer, vous loger, bouffer, et à un moment il y a une prépondérance dans les besoins euh, des, des, des, des gens. Et que même s'ils sont des choses qui n'ont pas énormément de valeur euh, monétaire, sont des, des valeurs qui éventuellement sont en train de se retrouver. Euh, et que il euh, y a un moment, euh, quand vous importez, euh, par exemple, de l'énergie pour des sommes qui ne sont pas considérables, mais que cette énergie en fait tient tout le reste, bah, euh, vous vous rendez compte finalement euh, que. Euh, au-delà euh, des, des sommes elles-mêmes, euh, un grand pays souverain a besoin d'être matériellement relativement autonome. cest en tout cas euh, que les gens avec qui il fait du commerce euh, ne le tiennent pas par, par les coronesses, excusez-moi euh, c'est quelque chose qu'on qu a oublié et dont on est en train de se souvenir, c'est-à-dire que là, c est, c est, euh... vous avez un analyste euh, de Crédit Suisse qui vient de sortir cette note absolument extraordinaire, c'est-à-dire que vous avez 20 milliards de gaz russes qui euh, sont en train de mettre par terre 20 000 milliards d'actifs allemands. C'est aussi simple que ça. C'est un truc de dingue quand vous y pensez. Euh... Et quand je dis 20 000, est-ce que c'est allemand ou européen Je dis peut-être une grosse bêtise là-dessus. Euh, c'est Posard qui dit ça. Non, je crois que c'est allemand. Hein. Euh, oui, oui, oui. Euh, ouais, non, ça doit être européen, parce que 20 000, c'est beaucoup quand même. Ça doit être européen. Excusez-moi, faudra, je, je vérifierai, je mettrai ça en, en commentaire. Euh, mais du coup, euh, c'est... Voilà, c'est-à-dire que vous avez une somme relativement euh, faible comparé aux enjeux qui éventuellement va mettre par terre euh, toute une, toute une, une valorisation euh, d'actifs, euh, d'entreprises, d'États, de, de tout un tas de choses. Euh, et donc il y a bien une, une prépondérance du matériel sur l'immatériel. C'est un truc, ce serait bien qu'on s'en rappelle quand même, hein. c'est quand même un peu important. Euh, ce qui ne veut pas dire que, par exemple, il faut arrêter. Ça ne veut pas dire que moi je ne vais pas me mettre à arrêter de faire mes vidéos euh, pour euh, aller euh, planter ma terre. Alors, je le fais un peu pour moi, euh, mais euh, je ne vais pas changer de métier pour ça. Il s'agit de grands équilibres. C'est-à-dire qu'au tournant des années 2000, quand j'avais euh, ces cours avec ce, cette madame Karcher qui m'a tant appris, euh, elle nous disait à cette époque-là que la France euh, était mieux positionnée que l'Allemagne pour rentrer dans le 21e siècle parce que qu'on euh, était mieux développé sur les services. Mais elle disait ça en plus d'une activité euh, industrielle euh, efficace. Euh, Ce n'était pas à la place, c'était en plus. Et c'est ça qu'on a raté, c'est ça qu'on a oublié depuis 20 ans. On a cru... Que euh, on pouvait devenir une société un peu éthérée, dans laquelle on n'avait pas besoin de se chauffer, pas besoin de bouffer, pas besoin de je sais pas quoi, ou okay. que les Russes, les Chinois, les Indiens, allaient nous, nous fournir ça, et euh, allaient se crever à la tâche, euh, pour nos beaux yeux peut-être, je sais pas. Euh, ça, c'est la très grande faute qu'on a faite. C'est la très grande faute, et qui aujourd'hui réapparaît dans notre balance commerciale. Et donc, c'est important. Oui, la balance commerciale est grave en soi, même si derrière, elle est légèrement compensé par les services. Et d'ailleurs, euh, bah, l'histoire nous l'a montré, c'est-à-dire que notre balance commerciale s'est détériorée, et les services se sont détériorés à leur suite, et aujourd'hui, même si alors cette année, on a une balance des services en 2021, pardon, qui, qui est très forte euh, sur les transports notamment, euh, parce qu'en euh, France, on a un grand armateur qui s'appelle la CMA-CGM, euh, qui euh, a fait rentrer énormément d'argent euh, parce que bah, là, on est dans une situation exceptionnelle sur le transport maritime, sur le fret, euh, vous avez quelques cas un peu particuliers qui font que les services ont, ont, ont beaucoup rebondi. Oui, mais ils ont rebondi beaucoup moins que ne s'est creusé notre déficit commercial. Et que, euh, donc, donc là, là, vraiment, le premier point qui est important, c'est oui, les biens sont importants. Vraiment très, très, très importants. Euh, que structurellement, euh, on est dedans, et que, ben, oui, euh, c'est important, parce que euh, derrière, ça, donc, euh, ça dégrade notre position extérieure. Ça, la position extérieure, c'est un truc, euh, ça fait longtemps qu'elle se dégrade avec cette balance. Et, euh, et donc, on, on est aujourd'hui à moins 32% du PIB euh, de, de créanciers. Euh, on doit de l'argent, on doit moins 32% de, de notre PIB en net. Euh, par rapport à ce que les autres nous doivent. Et donc, on se rapproche furieusement de la cote d'alerte à moins 35% de Bruxelles. C'est Bruxelles qui fixe ça. Alors ça, c'est un peu bizarre, parce qu'ils ont fixé ce moins 35%, mais ils le disent eux-mêmes, euh, c'est dur de savoir. Euh, je vous donne un exemple. Euh, bah, euh, vous avez eu... Euh, vous pouvez avoir des dégradations euh, qui sont liées à des prix de l'énergie euh, et euh, derrière, euh, vous avez quand même des balances très positives par ailleurs et vous pouvez, euh, pendant un moment, passer au-delà de votre code d'alerte et revenir. Euh, vous pouvez être l'Espagne, être à moins 80 et quelques, moins 84% du PIB, ils existent toujours. Dans quel état Ça reste à voir. Pas sûr d'être hyper heureux si la France est en train de, de s'hispaniser euh, en termes économiques. C'est pas l'économie la plus funky du monde, l'Espagne. Désolé, euh, j'aime beaucoup les Espagnols, mais d'un point de vue économique, non. Euh, donc, c'est. Euh, donc, ils le disent eux-mêmes, euh, mais. Euh, il y a quand même une tendance qui est de se dire, bah oui, il y a un moment, euh, quand euh, vos cré... non seulement quand vous devez de l'argent à vos créanciers, mais que deuxièmement, vous leur devez de plus en plus d'argent au fil des années, parce que c'est ça aussi le problème. Si vous devez beaucoup d'argent à quelqu'un, mais que vous le remboursez chaque année comme il faut, c'est pas très grave. et Le truc, c'est que nous, on cumule deux choses. On cumule le fait qu'on leur doive beaucoup d'argent, mais qu'on leur en demande toujours plus, et que ça continue, que cette année, on est encore en train de s'aggraver, et qu'il n'y a strictement rien qui est en train d'arriver pour que ça cesse. Euh, le, le, le, vraiment, c'est de la très grande faute d'Emmanuel Macron d'avoir creusé cette balance. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont en train de nous faire le même coup, c'est vraiment, ils sont en train de nous faire le même coup euh, qu'ils avaient fait en 2012-2013, c'est qu'en 2012-2013, euh, au, au moment de la crise de la zone euro, on n'était déjà pas bien. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'on a changé euh, la méthode de, de, de calcul. Euh, en 2013, on aurait dû passer à moins 30%, puis on a changé la méthode de calcul, et hop On est passé à moins 20%. Et là, ils sont en train de nous faire la même chose. Euh, alors que là, on est à moins 32%, ils sont en train de négocier avec le FMI qui, qui, qui édite euh, les règles de comptabilité pour les positions extérieures et pour les balances, de manière générale. Ils sont en train de dire, oui, mais euh, votre les règles ne sont pas bonnes, euh, on est à moins 32%, mais il euh, y a un truc qui ne va pas, parce que vous comprenez, euh, dans, euh, dans la position extérieure, vous avez notamment donc, les balances des paiements, et donc vous avez des investissements directs donc des entreprises euh, qui vont euh, détenir d'autres sociétés directement, c'est-à-dire qui ne sont pas cotées euh, dans des pays étrangers, des filiales notamment. Euh, et euh, où vous pouvez détenir des titres, des titres d'une action cotée en bourse ou du titre de dette, détenir de la dette française. Euh, et ces deux actifs ne sont pas comptés du tout de la même manière parce que bien évidemment, quand vous détenez une action de, de, de, de Total ou de LVMH, ben, vous la comptabilisez au cours de l'action, euh, donc à sa valeur de marché. Mais quand vous avez une filiale euh, en, en, dans un pays étranger, eh bien, euh, celle-là, elle n'est pas cotée. Euh, C'est assez rare, en tout cas, qu'elle soit cotée, euh, quand vous avez, en tout cas, si elle est cotée, c est, c est, elle est comptabilisée à sa valeur de marché, mais quand vous avez un investissement direct, elle est, elle est valorisée à sa valeur comptable, et une valeur comptable est toujours très inférieure à une valeur de marché, sauf dans les périodes de krach et de crise. Euh, mais de manière générale, 9, 9 fois sur 10, ça va être beaucoup plus élevé. Et donc, ce que vous dit la Banque de France, c'est que bah, ça va pas, c'est n'importe quoi, parce que vous comprenez, euh, en France, nous, on détient surtout des investissements directs chez les autres, mais les autres détiennent surtout euh, des, euh, des, des titres et des investissements cotés chez nous. Du coup, eux, ils ont des trucs qui sont survalorisés, et nous, ce que nous, on détient, c'est sous-valorisé. Du coup, ça va pas, il faut changer les règles de calcul. Euh, donc bah pourquoi pas, ils sont en train de nous refaire le coup, euh, alors qu'il faut bien voir que notre position se dégrade d'année en année en année en année, en année. Euh, et, que, euh, et que en fait, bah, quand ils disent qu'il faut revoir notre position et qu'il faudrait qu'on compte tout euh, à la valeur de marché. Euh, parce que c'est bien ça qu'ils demandent, donc non seulement ils oublient juste la tendance qui n'est pas bonne, et deuxièmement, dans l'absolu, ils veulent compter à des valeurs de marché, mais compter à des valeurs de marché ce sont des valeurs fictives, ce sont des valeurs de désir, ce ne pas les valeurs comptables qui sont des valeurs en dur, en, en termes de, de, de boulons produits, de vices, d'actifs de, de, de, de, de, matériels et immatériels. Et donc vous faites rentrer votre comptabilité dans une espèce de fiction, et cette espèce de fiction, en fait, euh, ben, euh, un, vous décroche de la réalité, c'est-à-dire que ben, vous, vous, ne, vous ne comprenez plus ce qui se passe, et de deux, surtout, ben, elle, vous rend absolument, euh, elle vous rend absolument dépendant de ceux qui contrôlent la fiction, de l'Amérique, du centre. Vous devenez totalement dépendant, et vous devenez aussi totalement dépendant d'attaques, D'attaque, euh, euh, parce que vous avez des valeurs qui peuvent varier Extrêmement fortement euh, sur. Euh, enfin, une valeur de marché. Une valeur de marché, ça peut. Vous voyez, une action, ça peut prendre 30%, ça peut, perdre, ça peut en perdre 40% euh, très vite. Euh, alors qu'une valeur comptable, c'est quand même plus stable. Et un État, une administration, normalement, ça cherche la stabilité, ça, ça cherche pas la spéculation. Donc ils sont en train d'encore faire cette faute-là. Et surtout, on est en train de se, de se dire Ah, comment on compte si, ça Mais si on réfléchit un peu, euh, au 19e siècle, par exemple, euh, quand on avait des balances commerciales négatives, qu'est-ce qui se passait ben, Vous aviez de l'or qui, physiquement, sortait du pays et allait euh, en Angleterre, en Allemagne, euh, aux États-Unis, ailleurs. Et quand vous aviez de l'or qui sortait, mais à un moment, ça commençait à se voir. Et quand ça commençait à se voir, tous les gens qui portaient, des, qui, qui, tous les porteurs de billets qui étaient qu'on pouvait échanger en or, à un moment, ils disaient là mais il euh, y a plus beaucoup d'or, là, c'est en train de. Et du coup, ils allaient vite, vite à la banque et ils faisaient changer leurs billets en pièces d'or sonnant et trébuchant. Et donc, en faisant ça, euh, vous, vous aviez euh, un besoin impérieux d'équilibrer ça. Euh, d'une manière ou d'une autre, parce que vous ne pouviez pas euh, vous permettre d'avoir une sortie d'or trop importante, parce que derrière, ça, ça, ça, ça, bah, ça vous mettez toute votre économie en danger Il y a un moment, c'est comme dans votre maison, c'est-à-dire qu'il y a un moment, si votre compte en banque est en train de fondre, il euh, y a un truc qui va pas, il faut changer. Et c'est exactement ça dont on parle. Sauf que là, c'est pas que le compte en banque est en train de fondre, c'est qu'il est en train de s'enfoncer dans le rouge. Et donc, il euh, y a un moment, et c est, c est, y a un, ce sont les factures qui deviennent compliquées à payer. Euh, ben aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez plus cette sortie d'or et que vous et moi, on ne peut pas aller prendre notre billet et aller le changer à la banque contre des pièces d'or Qu'est-ce que vous avez changé comme ça Vous, simplement, vous n'avez pas changé la réalité. Vous n'avez pas changé la réalité, vous avez la richesse qui sort et qui est en train de nous appauvrir collectivement. La seule chose que vous avez enlevé, vous avez enlevé le révélateur. Vous avez le révélateur qui faisait que la crise arrivait beaucoup plus vite. On se dit « Ah, stop, on ne peut plus continuer comme ça. » Et vous avez enlevé la crise qui vous obligeait de vous réadapter au réel. Et du coup, nous, ce qui se passe, c'est que ça fait 20 ans qu'on se désadapte radicalement du réel. Et alors qu'on avait élu Emmanuel Macron, le jeune qui allait nous faire revenir dans la mondialisation, qui allait nous réadapter au réel, il a fait l'inverse. Il nous a radicalement, encore plus radicalement, désadapté du réel, en vendant nos bijoux de famille euh, pour son plat de lentilles. Et il a vraiment, le, le, le, le quinquennat de Macron, ça a été un, non pas de changer radicalement, de réformer la France, mais de faire en pire ce que les autres faisaient avant, euh, et surtout de faire l'inverse de ce qu'il prétend. C'est quelque chose qui est extraordinaire, quand on voit ça. Le, le, vraiment, le, le, le... et donc aujourd'hui, euh, ben, ce qui est important, quand on voit ça, c'est que ben, on ne peut pas comprendre la politique française si on n'a pas cette perte d'autonomie stratégique et cette perte de souveraineté, qui, qui par ailleurs, elle a plein d'autres... Euh, mais c'est important quand même. C'est-à-dire que votre rapport avec votre créancier extérieur, c'est quelque chose qui est important. Euh, les États-Unis... L'Allemagne, euh, le, le Royaume-Uni, qui sont nos principaux créanciers, euh, ben c'est important. C'est-à-dire qu'on on ne peut pas comprendre le raid que l'Allemagne est en train de faire sur la France euh, si on ne se rend pas compte de cette perte d'autonomie vis-à-vis de l'Allemagne qui nous tient qui nous soutient, mais c'est pas gratuit, on ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre que ce sacrifice d'EDF, alors à la fin tout le monde le paye. C'est un truc qui est perdant-perdant à la fin d'avoir sacrifié comme ça EDF. Mais pour le moment, euh, notre politique énergétique, elle est devenue servile aux intérêts allemands. Et si on va avoir froid cet hiver, c'est en partie euh, parce que les Américains ont sacrifié l'Europe et parce que l'Allemagne euh, nous sacrifie euh, à sa politique énergétique débile, parce qu'elle cherche à compenser euh, sa politique énergétique qui est la plus conne, qui est la plus grosse faute de l'Allemagne de ces 20 dernières années, c'est leur politique énergétique. Et les mecs ont été débile euh, et, euh, et on s'en rend compte aujourd'hui, et que plutôt que de dire merde on a été con on va corriger, ils font de la prédation sur notre modèle énergétique qui du coup va s'effondrer lui aussi, euh, et donc on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines années, mais on, on va mettre du temps à s'en sortir, il va, nous, il va falloir une décennie ou deux pour rééquilibrer tout ça, hein. euh, ça va prendre un peu de temps. Donc ça c'est important. Euh, et, euh, et la deuxième, la dernière chose, et puis on va arrêter cette, cette vidéo dans laquelle il y a déjà pas mal de, pas mal de, de choses qui sont dites. Euh, la dernière chose, c'est que euh, moi, je soutiens que quand vous avez une balance commerciale euh, négative euh, de, de, de 1000 milliards d'euros euh, sur, euh, sur 20 ans, c'est un appauvrissement de 1000 milliards d'euros euh, pour la France, pour vous et moi. On a perdu collectivement 1000 milliards d'euros. Et ça, généralement, vous se dit ça, Mais oui, mais attends, ça va pas ton truc, là, Faux euh, ?» Parce que si on regarde par rapport à l'an 2000, les ménages français se sont enrichis de un peu plus de 2000 milliards d'euros. Donc tu viens pas nous dire qu'on en a perdu 1000, alors qu'en vrai, on a, ou, ou en tout cas, ils ont été plus que compensés par 2000 milliards. Oui, mais non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça parce que, euh, en vrai, ce qui se passe, c'est que parce qu'en France, on n'est pas capable d'équilibrer nos comptes, nos comptes publics, nos comptes extérieurs, parce que, pas que nous d'ailleurs, hein, parce que toute l'Europe du Sud de manière générale, parce qu'on fait ça, on est obligé derrière d'imprimer, on est obligé, la BCE derrière est obligée d'imprimer massivement et de compenser et de diluer, pas de compenser justement, de diluer la perte sèche par de la création monétaire, euh, mais ça ne compense pas justement, ça dilue, c'est un bête effet cantillon. Euh, pour le dire autrement, si vous voulez, euh, moi j'aime bien imaginer un peu l'économie française, par exemple, comme un, un gros château gonflable, un gros château gonflable dans lequel, euh, bah, vous savez, sur lequel les enfants sautent, jouent, machin, euh, et puis bah, ce château, vous savez, vous avez des pompes qui envoient de l'air tout le temps pour que ça reste sous pression, et puis vous avez, des, vous avez un gros trou dans ce, dans, dans, dans, dans, dans ce château, ce gros trou c'est notre déficit commercial, et puis bah du coup, le forain, plutôt que d'arrêter, de, de fermer euh, son attraction pendant un, euh, deux jours, de dégonfler son ballon, de réparer son truc et de repartir un peu mieux, ce qui euh, est pénible, euh, ou, euh, eh ben il préfère juste augmenter le débit de sa pompe. C'est quand même vachement plus facile, il n'a a pas besoin de dégonfler, réparer, regonfler, et hop, juste il augmente le débit, comme ça, hop, l'argent continue de rentrer, tout va bien. Euh, donc Sauf que là, en l'occurrence, le débit de la pompe, c'est le débit en euros. Et qu'en faisant ça, qu'est-ce qui se passe eh ben, En augmentant la pression, il augmente son trou. Et c'est ainsi qu'on rentre euh, dans euh, cette, euh, cette cercle, ce cercle vicieux dans lequel plus nos déficits se creusent, plus euh, on est incité à imprimer davantage pour compenser, et plus euh, les trous augmentent, plus les économies euh, se détériorent et se détruisent, et plus à la fin on, on va vers quelque chose euh, qui s'effondre. Euh, et ça, c'est important, parce que ça, quand on voit donc cette position extérieure, quand on voit que la France et l'Europe ne cherchent pas à améliorer cette position, mais simplement à dégrader encore les règles de calcul, on se rend compte en fait que l'administration européenne française, et plus largement occidentale, c'est pas ce que vient de sortir Powell qui va changer radicalement et structurellement euh, le, la tendance, euh, c'est euh, qu'on est encore aujourd'hui dans de l'inflationnisme, on est aujourd'hui encore dans une période de stagflation qui va euh, continuer pendant quelques années et qui se terminera en hyperinflation. C'est-à-dire qu'à un moment, votre gros château, il euh, n'y a personne qui va arrêter les flux. Pourquoi personne ne va arrêter les flux Parce qu'on a trop peur que si on fait ça, euh, on se fasse dépecer par ses voisins et, euh, parce que c'est de ça dont on parle et qu'on qu perde. On a trop peur que dans le système actuel, euh, le fait d'arrêter de, de courir avec les autres et d'arrêter de faire de la course financière, et eh bien, qu'on si on se fasse manger par les autres, ce qui est un risque qui s'est matérialisé pour d'autres pays. Hein, euh, c est, c est... Et alors qu'en en fait, c'est l'inverse, il faut changer de cadre pour pouvoir se rendre compte que non, en fait, c'est le premier qui sort qui a gagné, mais seulement si on arrive à changer de cadre. Euh, et du coup, euh, cette position extérieure de la France, elle nous permet de voir que structurellement, euh, ceux qui nous gouvernent, euh, personne, personne n'a intégré, et ils sont très très loin d'intégrer, que euh, il faut, comme tout le monde pense, augmenter les taux radicalement pendant longtemps, euh, que euh, on va aller, euh, qu'il y ait des cracks, oui, ça, il a aucun, il y a des risques qui sont là, ça peut arriver, mais que après les cracks, qu'on on, on prenne le temps des périodes de liquidation, il ne faut pas oublier que dans les cycles, les cycles économiques, les cycles de Juglar qui sont les cycles des affaires de 10 ans, c'est pas euh, c'est pas des cycles à deux temps, c'est des cycles à trois temps. C'est-à-dire que vous avez des temps de croissance, des temps de crise. Et des temps de liquidation pendant lesquels on liquide toutes les conneries qu'on a faites pendant les, les, les, les temps de croissance où on, on a été trop fort. Et que jusqu'à présent, des cracks, on les a. Ce qu'on refuse de faire depuis 25 ans, c'est les liquidations. On refuse de liquider. Et ça, ce qu'on perçoit dans ce que fait l'administration, pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle fait, c'est que ces gens ne sont absolument pas prêts à liquider quoi que ce soit. On reste dans l'inflationnisme, on reste dans la stagflation et on reste dans l'hyperinflation comme horizon à moyen terme. Euh, et ça, et non pas l'effondrement, ce qu'on peut appeler un effondrement par le haut et par un truc dans lequel la, la, la monnaie finit par se diluer. Euh, et, et, et voilà. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose de, de très important parce que ça permet de comprendre qu'aujourd'hui, euh, bah, il faut se protéger contre ce retour de l'inflation. C'est quelque chose qui est très important. Euh, bon, bah ça, ça fait un moment que je le dis. De, de stocker des produits alimentaires, c'était pas bête. De l'or, bien évidemment, à long terme, c'est une très bonne chose. Euh, je vous ai parlé il y a quelques semaines de l'immobilier. Là, j'arrive avec un dossier sur l'or et sur les, les matières premières en, en général, et l'argent métal. Euh, vous avez tout un tas de choses, vous avez des cryptos qui peuvent être intéressantes, mais euh, il faut faire un petit peu euh, attention à ça, parce que pour moi, euh, quand on parle de crypto-monnaie, on, on parle d'une révolution industrielle plus que de monnaie de réserve. Je, je réfute pour le moment le statut de monnaie de réserve au Bitcoin. Euh, C'est un truc, on s'en reparlera, parce que ça aussi je vais retravailler dessus. Euh, mais... Euh, C est, c est, c est ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il si, faut, à mon avis, aujourd'hui, davantage préparer son patrimoine euh, à de la stagflation, et de l'inflation et de la grosse inflation, plutôt euh, qu'à de la liquidation. C'est vraiment euh, c est, c est très très très important, parce que moi, le sentiment général que je vois, qui est un sentiment de pré-apocalyptique d'effondrement... Euh, comme si tout d'un coup, on allait, et qu'en plus on allait le voir. Hein, je pense que quand l'empire romain s'est effondré, personne l'a vu sur le moment. C'est les historiens qui s'entendent après, qui ah bah oui tiens ça s'est effondré. Euh, donc, faut pas croire que tout d'un coup, là, cet automne, euh, tout va partir en sucette et qu'on va ah ben bah oui, tiens, la France s'est effondrée le 17 septembre à 12h29. Ça va pas se passer comme ça. Ça se passe jamais comme ça. Euh, quand la, la, la première guerre mondiale a éclaté, elle s'est pas produite euh, au moment des crises marocaines où on pensait que là, c'était la fin, euh, la fin et que euh, la France et l'Allemagne allaient rentrer en, en conflit armé brutal. Non, ça s'est fait quand dans les marches de l'Empire austro-hongrois il y a un archiduc qui s'est fait désinguer en Serbie, tout le monde s'en foutait, c'était les vacances. Pff, personne pensait que ça allait être le déclencheur. Alors je sais bien que c'est l'argument, c'est vraiment c'est l'exemple tarte à la crème, là, mais c'est parce que on pense que l'hiver va être chaud, non, que l'hiver va être compliqué, ça n'y a pas de problème. Mais euh, de penser que tout va péter. Ah, le fait, en fait, paradoxalement, le fait que tout le monde pense que ça avait péter moi, me c'est plutôt à penser que ça va passer. Ça pète quand on ne s'y attend pas, et quand ça vient d'un endroit où on ne regarde pas. Ça, vraiment, l'histoire vous apprend ça de manière assez radicale. Hein. Euh, c ça veut, c est, c est, il ne faut pas, encore une fois, il faut pas confondre le, les structurels du conjoncturel, euh, l'explosif le, le, le, euh, le, le, le, le, et le déclencheur il euh, y a une exaspération radicale des populations, oui. Et ça, c'est de l'explosif. Mais derrière, il faut, il faut un déclencheur. Et ce déclencheur, encore une fois, il est toujours là où on ne l'attend pas. Parce que si on l'attend, on peut le traiter. Il ne faut pas croire non plus que les gens en haut sont cons. Euh, ouais, si, D'une certaine manière, si. Ils, en tout cas, ils sont, ils sont d'un cynisme qui finit par devenir de la connerie. Euh, mais bref, voilà, c'est déjà bien pour aujourd'hui. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Commentez-la, -là, partagez-la, -là, et moi, je vous dis à votre bonne fortune.